Le monde des ténèbres n'accepte jamais ce travail. The world of darkness don't like this Parce que world. ça fait longtemps, ça fait des siècles où vos cerveaux ont été lavés. Your have been Et quelqu'un qui vous amène la vérité n'est pas le bienvenu. Somebody that don't have a true, that have pour mettre la main dessus. Jusque-là, ils n'ont rien pour mettre la main sur JP nothing. Mais croyez-moi, ils sont en train de travailler. Believe me, they are working. Ils cherchent quelque chose. They are looking for something. Ils ne trouveront rien. They will find Mais them. ils inventeront. They ils will, they will créeront. Amen. Amen. Ils font ça. Ils font que ça. They are doing that. Tout ce qu'ils font, c'est inventer. It's to create, Et leur force, c'est les médias. And their source is the media. Once inventing something, a journalist tout will give these messages. And a journalist will give the message. And everybody will swallow it. Madam, what is your problem? My problem is that I have a cancer of two breasts. Cancer of two breasts. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Les médecins m'ont opéré, on m'a déjà opéré quatre fois. Quatre fois, opération. Et du coup, ma fille, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. Et je disais que je vais aller voir le pasteur, le prophète euh, oh. Alpha, Alpha, Aflocao. Et elle me dit Mais maman, moi je vois ici un pasteur JP Macanzo à côté de nous. Toi, tu veux dire aller à Aflocao faire quoi? J'ai dit, mais je ne le connais pas. Elle me dit, bon, tous les soirs, maintenant on va voir les vidéos. Tous les soirs, dès que je rentre, on est assis devant la télé. Et Dieu merci, un jour, vous avez dit, prenez vos bouteilles d'eau. Et il y avait une dame ici, elle avait une bande au bras. Elle avait, vous étiez en train de dire qu'elle prenne la bouteille d'eau. Et moi, ma fille n'était pas là, j'ai pris ma bouteille d'eau, je suis partie, j'ai aussi collé à la télé. J'ai dit, au nom de Jésus, tout ce qu'elle reçoit, je reçois au nom de Jésus. Moi, je fais deux semaines sans l'eau sel. Pour l'eau sel, il faut prendre les thés, les trucs, pour que je... Si je ne prends pas, je ne pars pas au sel. Et du coup, j'ai bu juste une petite gorgée, comme ça, je dis, je garde à ma fille un peu aussi. Je suis partie, je dis, j'ai rempli le bidet. J'ai eu peur, j'ai rempli le bidet. La diarrhée j'ai chié comme je n'ai jamais chié j'ai dit ah donc chier c'est bon comme ça Alléluia. c'était que... le débordement et du coup je dis à ma fille que je crois que j'ai trouvé ma guérison j'appelle donc mon professeur qui me suit parce qu'on doit encore m'opérer j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, le cancer ne fait plus partie de mon partage et on ne me perd plus jamais. Amen. Et c'est comme ça que je me retrouve ici. Et quand je me je dis que bon, le cancer est fini, parce que moi je sais que c'est fini, bien. je n'ai plus le cancer, je suis couché, je vois me lancer un petit serpent noir. Il était petit comme ça, j'ai fait ça. Je me réveille. Je réveille mon mari. Il dit, oh, laisse-moi dormir. Il dit que mais Parce toi, qu il voit pas, il voit pas toi, tu es comment? On te dit quelque chose, toi tu dis toujours que laisse-moi dormir. Je peux travailler le matin. Hein. Je dis que nous tous on travaille, non? Il a pris la couverture, il l'a mis sur sa tête, il dormait. Je me suis réveillée, j'ai prié, prié, prié, prié. J'ai dit au nom de Jésus, j'annule, j'annule, j'annule. Bon, je me dis c'est passé. Une semaine après, il y a quelque chose qui marche sur moi comme l'ouverture des femmes. Ça marche partout. Il part où il veut, partout, dans mon vagin, dans mon anus. Il marche partout. Et c'est quand je veux dormir, il m'empêche de dormir. Donc je ne dors pas. Je, ça fait, je ne dors pas. Donc hier, yeah, quand je suis sortie d'ici, mais c'est mes voisines là qui m'ont réveillée que j'ai dit fallait me laisser dormir. Dormir c'est très bien. J'ai dormi comme ah. je n'ai jamais dormi de ma vie. L'agneau est sous Et quand l'homme de Dieu m'appelle Il m'appelle mercredi, Et j'ai dit le monsieur qui vient dans mes rêves tous les jours Il est mort Le jeudi il m'a appelé mercredi, Et on m'annonce la mort du monsieur jeudi Et depuis que je suis ici ça fait trois jours Quel monsieur Il vient me menacer dans les rêves Dans le rêve mmh. Il est mort. Ouais. Il est parti. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Il habite où ces messieurs. Il est au Cameroun. Il est parti. Ouais. Bye, bye bye. Tes ennemis vont partir aussi. Amen. Au nom de. Ils ont un ultimatum S'ils ne se répandent pas Je leur donne trois jours Amen. Sous leur tombe Ils n'ont qu'à partir Amen. Toi tu dois vivre Amen. Ça gratte tes seins Ça gratte C'est ça hein? hmm. Bye bye Dios. Amen. Amen Oui moi quand vous partez là ça m'arrange parce que J'ai fini tout mon boulot Moi aussi je rentre dormi Plus vous partez ça me fait du bien Prenez vos bouteilles d'eau tous Vous voyez Le ceux qui sont partis Le moment tant attendu est arrivé Le moment tant attendu ceux qui sont partis, vous pouvez partir Ceux qui sont partis, vous pouvez hein, Partir Ils sont partis. Alléluia Ils sont partis Levez-vous, levez vos bouteilles d'eau Tout cancer cancer, quelle que soit sa nature, nature Où qu'il soit, où qu'elle soit l'ennemi Aujourd'hui Il connaîtra la puissance du Saint-Esprit vous soyez-vous qui me regardez. Whatever you are, you that are watching me. Prenez votre bouteille d'eau ou un verre d'eau. Votre water. vie change à dater de maintenant. Your life from now? Je vous donne trois jours seulement. <cười> Quel que soit le problème, Jesus trois jours. <cười> Whatever the problem be, I give you three days. Si c'est un homme qui est derrière, If man il lui reste trois jours de vie. En Jesus' name. Combien Trois jours. Encore. 3 jours. Encore. Au nom de Dieu. Nous passons à la vitesse supérieure. We are going to the On yes. oh, no yes. Que chaque bouteille d'eau soit impactée maintenant par la puissance du Saint-Esprit yes. in the mighty name of Jesus! Il y en a plusieurs personnes qui vont se sentir leurs mains secouées. ne laissez pas tomber votre bouteille. Ne laissez pas tomber votre bouteille. Vos mains seront secouées. Plusieurs seront secouées. Plusieurs seront secouées. Plusieurs seront secouées. La puissance de Dieu arrive vers les bouteilles. Power power, power, power, power, power, power, power.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 So C'est la puissance de Dieu! Something is about to happening now. In the mighty name of Jesus Christ. Power. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in, Jesus, mighty name. in the mighty name of Jesus, Jesus mighty name. à toute maladie de mourir de victoire, au nom de Jésus de Nazareth, Je j'ordonne à tout démon de mourir au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne en à toute force de ténèbres de mourir au nom de Jésus de Nazareth. In the Mighty name of Jesus. Satata in the mighty name of Jesus. Maraboko the mighty name of Jesus. Robo, secrete Rebaca Satar, Babo, Bobo, Baba, Baba, Baba, Baba, Yes, yes, Yes, yes, yes, yes. The power of God is moving. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. The power of God is moving. The power of God is here. La puissance de Dieu la the Power of God is in this room. De uh, of this room. The power of God is going beyond the borders. Thank you, Father. En Jesus' name I pray Amen Quelqu'un dit amen. amen Ouvre ta bouteille Oh c'est le moment Alléluia si Tu bois Bois un peu Après tu gardes ton médicament C'est la puissance de Dieu Ferme bien ta bouteille Sinon tu risques de perdre ton eau Alléluia Ferme bien ta bouteille Lève deux mains au ciel. Father, we love you. Père, nous t'aimons. We thank you. Nous te disons merci. Le cancer n'a plus de place dans la vie de cette le femme. Cancer have no place in the life of this sister. cancer est maudit. Le monde, Your cancer has been cursed. Le démon est mort. The demon non, is non, dead non, and gone. Don't you go? Acclame Jésus. Alléluia. Beautiful. Very merci. Father, we thank you. Toute personne. Every person. Qui avait un problème quelconque. That have any kind of problem. Tu n'as plus besoin que je te touche. You don't need me to touch you. Le meilleur est déjà là. The best is already here. The best. The best is already here. Le meilleur The best is already est here. Dans ton ventre. Is in your womb. Where my hands could not go Jesus of Advent. Mon Dieu te fait grâce. My God is giving you grace. Tu jamais la date Amen. You will never forget this day. Vie avec ta famille La mort qui était entrée dans ta famille est partie la, la sécheresse qui était entrée dans ta famille est partie En l'enpuissant de Jésus Christ Quelqu'un acclame le Seigneur Acclamons, acclamons très fort Messie, mon Dieu, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Que mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Qu Qu'il vous rende au sentier plein. May he give you in hundredfold tout ce que vous aviez perdu autrefois. Everything that you lost in another day. Resevelé au sentier. Recevez Receive. les au sentiers. Recevez yeah. C'est la puissance des dieux Recevez au sentiers. Recevez au sentiers. Recevez les entreprises. Recevez les finances. Yeah. Recevez les mariages. Recevez les enfants. Recevez. Father, thank you. Je sers un Dieu vivant. I serve a living God. Tu n'as pas fait d'erreur de venir ici. You make a mistake to tu n'oublieras jamais la date de jour. You will never forget the date Amenez-moi vos témoignages. Bring me your testimony. Comme ça, nous allons remercier Dieu. Acclamons très fort.